Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 179 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Ryzen 2 Darkwater Bon on a pas fait Ryzen 1 toujours, j'aime bien faire les deux avant de faire les un De euh, toute façon au pire derrière vous les retrouvez dans l'ordre euh, On fera le un plus tard, donc pour l'instant c'est Ryzen 2 euh, Donc c'est une sorte de petit... Oh, je je vais pas vous le dire euh, Je sais quel type de jeu c'est euh, Et vous allez le découvrir un peu, un peu du style euh, jeu de rôle alors, je vous c'est plutôt euh, du RPG en fait, c'est spécial, vous avez. Euh... C'est classique et spécial en même temps. Donc attends, je vous laisse l'introduction pour l'instant. Et on va voir ça ensemble. Donc voilà, c'est à nous. Euh, les dialogues aura, il y en a pas. Donc en fait, ils se parlent en, fait, en faisant des gestes ou un... où il y aura de... du texte. Mais il n'y aura jamais aucune parole. Donc voilà, c'est euh, comme je disais du style un peu RPG. Vous prenez, vous avez tout un tas d'objets, de, de l'argent. Vous chopez de l'équipement. Hop. Oui, je prends le pognon. Euh, donc ça c'était de l'or. Euh, on va avoir des ennemis. On va se battre un peu comme ça en troisième personne. Et... Alors je regarde un peu mon équipement. Euh. Ouais. Ouais, voilà. Mais je me disais, j'avais pris l'épée en fait, et je savais pas où, euh, comment la mettre. Donc voilà, je l'ai mis. Donc dehors, il pleut sa race. Alors je sais pas ce qu'ils ont de la manie de faire des jeux où il pleut tout le temps. Euh, chaque, chaque, chaque jeu, aurait été euh, souvent des jeux que je teste, euh, qui sont à peu près récents. Au début, il pleut toujours. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Franchement, euh, alors c'est ce genre de truc, la pluie qui vous bouffe les ressources, mais incroyable. Incroyablement. Euh... Euh, bouffeur de ressources. Allez, donc on va monter par là et on va rejoindre le petit mec là-haut. Hop, il euh, y a un petit mec. Voilà. Et on lui parle. Alors évidemment, il devrait pas y avoir de, de dialogue. Voilà, il voit le bateau arriver. Donc je décris parce qu'en fait, bon, il n'y a rien à écouter. Donc je suis là même pendant cette cinématique. Ah, oh. il regarde dans salon de vue. Hum mmh, mmh. hum. Quand même calme, hein. des gens qui parlent pas, ça fait quand même spécial. <rire> je vous dis quand vous jouez, vous dites bon bah ouais, ils parlent pas. Tiens, regardez, une grosse. Euh, euh, comment ça s'appelle ce, ce bestiole dans l'eau Je sais plus. Ça un nom, je crois qu'ils vont le dire plus tard. C'est. Euh, J'essaie de me souvenir. Bon, je sais plus. Les bestioles qu'il y a dans les fonds marins, qui a avec qu ses tentacules. Euh, ça, voilà, ça prend les bateaux. Hop là Les bateaux, les bateaux, il n'y a plus de bateau, Terminé, on en parle plus. Allez. Voilà, plus le bateau. Euh, comment ça s'appelle Je ne sais plus. Voilà, bon, comme je vous le disais, les, les dialogues, voilà. Je laisse passer. Vous voyez qu'entre chaque, chaque phrase de dialogue, il y, le, il y a la caméra qui change. Voilà, hop, on est reparti. On descend. Donc on va plutôt descendre cette fois-ci en bas. C'est à dire là, voilà. Et on va alors lui, euh, lui nous parle. On lui demande en fait si, on, si, on, veut, si on, on veut passer. En fait, il va nous ouvrir la porte. J'aurais peut-être pas dû lui demander tout de suite. Voilà, un peu long. aller nous ouvre la grille. Je vais quand même récupérer ce que je peux récupérer autour. Je ne sais pas ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a des trucs avec lesquels je peux interagir Je sais pas. Des, des objets, des torches, on rien, des tonneaux. Non, apparemment, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Non, bah lui, il nous redit un même chose. Oui, oui. Ok. Voilà, donc c'est reparti. On sort dehors. Alors, on va essayer d'aller sur la plage. Alors, la plage, euh, à gauche ou à droite, on va prendre à gauche pour l'instant. On va voir, il y a un bateau là-bas, ça a l'air sympa. C'est fermé. Hop. Alors on va aller parler au bonhomme là-haut qui est devant le bateau. Peut-être que, peut que c'est lui qu'il fallait avoir. Je ne sais pas. Oui, salutation. Alors dialogue, est-ce vous laisse est, euh, le temps de lire le dialogue De toute façon on peut pas le passer donc. Euh, pas tellement le choix, j'aurais pu le couper. Hein. Je pourrais le couper au montage mais. Mais non. C'est intéressant, voilà, super bien, cool. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors mm -hmm. non, non, non, et on va d'accord. Mm -hmm. Il est vraiment pas beau hein. Bon Donc du coup il veut pas de nous On va aller plutôt Sur l'autre côté du coup bah, Forcément je me suis trompé hein. Une chance sur deux J'aurais pas dû Aller à gauche euh, Allez on va, on va aller de l'autre côté de l'escalier Ça ressemblait plus à une plage Mais bon j'avais envie de découvrir un petit peu okay. hum, youp, Voilà Ça y est on est là Et Ah bah c'est bon J'ai découvert la plage Découverte de la plage Qu'est-ce que c'est que ça Allez, donc j'imagine qu'il va falloir l'aider. Alors, ils viennent de me donner la, la touche du milieu, en fait, je savais pas du tout comment dégainer mon arme, mais -être pas du coup maintenant je sais. On va aller taper de la bestiole parce que sinon on va pas s'en sortir à peau. Allez, bestiole. Cassez-vous, cassez-vous. Vie, leur, leur vie elle descend pas tellement. Hein. Hein pour les petites bestioles le début de jeu, hein, on va en mettre des coups pour qu'elles crèvent. Voilà. Voilà, dialogue encore avec la femme. Génial. Elle est très mignonne cette dame. Je la trouve très mignonne. Allez. Elle est très propre d'ailleurs parce que quand même, euh, elle vient de se faire traîner dans le sable, elle vient de se battre et tout, mais elle est toute euh, immaculée. Voilà, cherchez le mot. allez ah, les dialogues, je vous laisse, je vous laisse avec le sens. On m'évitera de parler. On pourrait s'ennuyer tellement, c'est euh, tout c'est tout lent, bah, c'est tout euh, tout calme et tout. Faut, limite faut jouer de la, de la musique. Donc là nous revoilà à notre point de départ. Euh, là j'imagine qu que bah du coup comme j'ai ramassé le truc qu'il y avait dedans, et elle est vide. Euh, voilà, ben on ressort, c'est super. Voilà, on va aller voir le, le paysage depuis là-haut. Maintenant ça, ça, ça, c'est c'est un peu plus joli que que dans la nuit. Et que ça crame toujours. Hein. Vous remarquez que que nous sur l'île il y a toujours des trucs qui crament je sais pas pourquoi voilà, ça crame, depuis hier ça crame toute la nuit ça cramait, ça crame toujours c'est beau, ah il y a des gens en bas je vais aller voir en bas Allez voir ce qui se passe moi bon, j'ai essayé de sauter dans les escaliers mais euh, c'est pas tellement géré euh, voilà, voilà saute sautent comme, un peu comme un, comme un handicapé sans me moquer des handicapés évidemment, alors euh ouais, dialogue, dialogue un dialogue. Vas-y. On va se faire passer pour un pour un membre de l'équipage. On va aller euh, dans, le, dans le truc. Ouais. Continuez. Continue donc. C'est long. Ah vraiment, faudrait. J'aurais dû mettre une musique de fond. Franchement, là, vous! Voilà, c'est super. Hop! Allez, encore un dialogue. C'est limite, mais tiens, celui-là, le mec, il est vachement plus flou que, que les autres. Regardez son équipement et tout ça par rapport au mec de, en premier plan. Il est, est vachement plus flou. On dirait limite qu'il se regarde dans un miroir, quoi limite ça c'est le même équipement mais en plus flou voilà allez pourquoi pourquoi ça change de plan à chaque fois que à chaque fois que le dialogue change pour il faut dire attention c'est pas la même personne qui parle attention oh. oh il a eu un mouvement très brusque oui mmh, mmh, mmh. La, la, la. Bah en fait, je sais pas tellement quoi dire. <rire> Alors, les graphismes... Bon, à bah, l'ensemble, ça, ça, ça parle. Euh, les graphismes sont plutôt pas mal quand même, hein, pour, un, pour un jeu comme ça. Donc, faut être amateur du genre. Hein. Moi, personnellement, voilà, bon, je vous fais une critique assez... Hein, assez mauvaise. J'en parle assez de manière assez... Hein, assez désinvolte, parce qu'en fait, euh, ce pas le genre de jeu que j'apprécie le plus. Il y a pas tellement d'action. On va dire, c'est beaucoup... Euh, j'ai beaucoup du, du jeu de rôle, c'est beaucoup beaucoup de choses écrites. Euh, voilà. Donc là, il faut, il faut s'imaginer les scènes et tout, et puisqu'ils ne pas, vu que c'est écrit. Donc voilà, c'est pour garder un peu ce, ce, cet univers-là. Alors moi, euh, je pas. Mais, mon avis ne compte pas tellement. Alors, je voulais vous faire découvrir en tous les cas Ryzen. Ouais, J'essaye de faire Ryzen le premier. J'imagine que ça doit être dans le même genre, voire peut-être pire, sachant que c'était le premier. Euh. Ouais, voilà. Oui. Est-ce que je peux faire des trucs ici Ouais, je sais pas. Peut-être. Bibliothèque. Ah, tiens, là je peux prendre le pinard. Normalement. C'est de l'alcool ça, non Je peux pas le prendre Ah, il me semblait que je pouvais, mais bon, c'est bizarre. J'avais la même bouteille sur euh, tout à l'heure. Euh, hop. Donc cette fois-ci, on va descendre à gauche. On va changer. On va. Tiens, bah, la porte là-bas, elle est ouverte. On va, on va jeter un coup d'œil. C'est-à-dire, il y a un mec. Il y a un mec devant. Oh, mais il est rouge. Il est rouge ce mec. Oh, tiens, un rat. Aussi, il est rouge. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut attaquer le mec, c'est ça Je pense. On va essayer après d'attaquer le mec. Tiens, je récupère tout ce que je peux des trucs dont je sais pas partout. Tiens, là, il y a des coupes. Hop. Hop. C'est pour boire le pinard, ça. ça c'est pour boire le pinard. Ils sont pas du tout alcooliques. Hein. Hop là. Bon, ça c'est verrouillé. Je ne peux pas. Mmh, d'accord. Donc je, je suis là, mais je ne peux rien faire de, de mieux, en fait. C'est très nul. Ah d'accord, donc lui m'attaque. Euh, d'accord. Donc en fait oui c'était une sorte d'ennemi puisque il, il, il m'attaque. D'ailleurs ma vie n'est pas à son à son meilleur niveau je crois. Hein. Oh là là il va, il va me il va me, me déchirer s'il si continue. Voilà ça va. Là, il part de temps en temps. Ah ça y est, il m'a mis un coup. Mettez pas les coups souvent. Allez allez allez allez allez. Crève crève crève crève crève. crève. Ils crèvent pas vraiment, voilà ils sont juste fatigués. Ouais, ils ne veut pas crever. Euh, non parce que c'est quand même normalement des mecs de mon, voilà. De mon... équipe. Je regarde si j'avais de nouveaux équipements. Mais apparemment j'ai rien. Ouais. C'était les... Euh, C'était les, les machins de vie ça. C'est ce que j'ai récupéré dans la caisse, ça permet de me redonner de la vie. Vous voyez en bas à droite, j'ai remonté ma vie. Et, euh, il me semblait euh, que c'est pas la même. Enfin, c'est différent de l'inventaire. Alors, on va aller voir notre mec là-haut. Notre mec. Voilà, allez. Et si on lui tapait sur la tronche, lui On va lui taper sur la tronche. Bon, là, je lui parle. Et après, on, après on lui tape sur la tronche. On va voir s'il se défend aussi que l'autre il m'a attaqué alors que je l'ai pas... je sais pas Je lui avais rien fait pourtant Il devait pas m'aimer Je sais pas Allez Je sors mon épée, si je peux Voilà, et je lui fracasse la tronche Et Je sais pas par contre si je vais y arriver Alors là il bouge pas, il a du bugger On a la moitié de sa vie Ah ça y est il commence à se défendre, oh merde il y a les deux autres qui viennent Oh non ça c'est pas du jeu ça par contre Oh non, j'étais parti pour lui défoncer sa tronche Il avait presque plus de vie, les autres m'attaquent Ah, puis mais ils font pas semblant de m'attaquer hein. ouais, Je crois bien que je vais peut-être arrêter Parce que lui, il a encore plus de vie, on dirait que l'autre euh, Je crois que je vais mourir Si je continue, je vais mourir Comment je veux pour m'arrêter Je peux pas m'enfuir Non, non, me tuez pas, non Ah, ils sont arrêtés Oh, voilà. Hop. Ah, d'accord, voilà. Ils viennent de se redresser. Et ils ont totalement oublié. Donc, par contre, je viens de perdre quasiment toute ma vie. C'est super. Est-ce que toi, tu veux me parler, toi Ton. Ta La langue vue, non Par contre, je sais pas du tout où je dois aller, du coup. Hop. Je prends ma vie. Et... Et. Ah, bah tiens, ça doit être le capitaine, ça. Ah, bah lui, il parle. Lui, au moins, il est loquace, il est sympa. Allez. On met le cap. Cap sur la prochaine destination. Euh, allez. Allez ça va. trop de dialogue, j'aime pas ce genre de jeu. Trop trop de dialogue. Je laisse, je laisse cette cinématique d'ailleurs. Tiens. Et voilà on est déjà arrivé Donc je vous épargne. ça nous épargne bien de faire tout le trajet euh, Donc on est à moitié à poil dans un bateau On se trimballe en, en pointe à court Voire en short euh, C'est tout euh, voilà. Le mec il est en train de taper sur une caisse en bois C'est bien Hop il y avait un autre mec Sur ce poil à côté Parce que là en fait on, on, on, une sorte, on est une sorte d'infiltré Et là, ouais, donc là euh, Par rapport à l'équipage on est rejeté Normalement si je me souviens, il, va, il nous dit voilà qu'en fait euh, on, il, nous, il a fait semblant de nous virer pour qu'on puisse justement se barrer. Mais nous on, on est là mais pas officiellement quoi. Voilà. Eux, ils font le trajet, je me suis invité dedans pour justement faire accomplir ma mission. Euh, voilà. Et donc je vais pouvoir me barrer dehors. Voilà, et va te faire voir. Hop, c'est tout beau, c'est tout mignon. Et les, les paysages sont beaux. Ah bah tiens, il y, y a un mec là. Ah bah il me parle en plus. Voilà. Si c'est pas beau. On va, on va pas s'attarder plus loin. Je vais pas. Je vais pas entamer la, la nouvelle mission ou comme ça. ça. On aura vu un peu le style le jeu, le graphisme, le gameplay carrément parce qu'en fait, voilà. voilà. C'est la façon dont c'est géré. Et puis, euh, puis il parle pas tellement.